Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des HDRI et de comment on les utilise dans OVR pour SketchUp. Ça peut gérer évidemment l'éclairage, euh, tout ce qui est réflexion et puis aussi dans certains cas l'arrière-plan. Pourquoi pas, ça peut servir aussi à ça. Donc comment c'est géré C'est géré de plusieurs manières et là je vous invite à rester bien attentif tout au long de la vidéo et rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs méthodes à faire. Il y a, des méthodes, il y a une méthode plus, plus longue, plus détaillée, plus précise et puis une méthode plus rapide qui ne pas tant que ça de précision non plus, et je vous montre tout ça au fil de la vidéo. Euh, pour tous ceux qui sont un peu perdus avec Véré, qui, savent pas car, qui débutent et qui savent pas par quel bout prendre, n'oubliez pas que dans la description de chaque vidéo que je fais, il y a des, euh, bah, des liens qui permettent d'accéder à des formations d'initiation pour les débutants. C'est à dire, si vous ne connaissez pas du tout Véré pour SketchUp, ou très mal et vous avez du mal à vous dépatouiller avec tout ça, vous cliquez sur le lien, vous entrez votre email et vous avez accès à cette vidéo privée qui vous permet bah, de vous initier et de comprendre un peu comment fonctionne euh, ce truc là, l'asset editor, vous on voir que c'est pas sorcier, ça permet d'aller très très loin dans les réglages. Pour les autres on y va tout de suite, donc le HDRI là, j'ai préparé une petite scène simple avec le personnage, une espèce de, de mur avec un trottoir, et puis une sphère qui va nous servir à voir un petit peu les réflexions dans la scène. Si je fais un rendu de cette scène là, et bah, ça va être classique, voilà, le ciel, euh, les pavés, là, je les ai pris sur le, le, la bibliothèque de Verret. Voilà ce qui se passe. Donc, où est-ce qu'on va gérer le HDRI Donc, le HDRI. Pour commencer, je vais déjà éteindre les lumières. Le HDRI, on va l'ajouter comme une texture. Allez voir. Je vais désactiver le soleil. On va déjà faire un peu plus son. Et je vais venir dans l'environnement et on voit que si j'ai le background, c'est le ciel. Si je le désactive, il n'y a plus rien. Si je le réactive, il y a un petit peu de lumière. Et on va rester comme ça pour l'instant. Pourquoi Parce que le HDRi, je vais d'abord commencer par le rajouter ici. Alors le HDRi que j'ai choisi, c'est celui-là. Je l'ai attrapé sur euh, hdrihaven.com, site que je vous conseille parce que c'est gratuit, c'est de très bonne qualité. Et donc c'est une image sphérique, hein, à plat. pour l'instant on la voit à plat. Euh, et toutes les images toutes, le, toutes les informations de lumière comme le soleil qui est là, euh, alors il y a beaucoup justement d'informations de, de lumière dans ce type d'image, c'est un format spécial. Et euh, toutes les zones lumineuses comme ça vont être interprétées par Véret comme vraiment une source de lumière, donc c'est ça le soleil va réellement éclairer la scène. Le soleil présent sur la photo là va éclairer ma scène, donc ça va être hyper naturel. Le but avec ça c'est d'avoir un éclairage qui va être le plus naturel et le plus réaliste possible. Donc on y va. Je reviens ici. Euh, il faut que j'importe donc moi je dirais que je vais vous montrer comme une texture. Donc pour ça je viens sur le slot ici texture, je fais un clic gauche un clic droit autant pour moi et je viens le chercher comme si j'allais chercher une image bitmap donc là ça mouvre mon explorateur que j'avais choisi l'image j'arrive directement donc moi c'était celui là je fais ouvrir on va en avoir un aperçu là euh, alors parfois ça rame un petit peu voilà tout de suite ce qu'il faut faire il faut venir dans manipulation là, texture placement et dans le type c'est pas une texture 2d classique que je vais appliquer sur sur une géométrie quelconque, c'est vraiment une texture d'environnement sphérique. Donc il y a un type pour ça. Si je déplie, j'ai environment et automatiquement, une me en sphérique. Parce qu'en général, une texture d'environnement, elle est sphérique. Donc ça, c'est la petite manip de base déjà à faire, impérative. Et puis le bitmap ici, je vais faire un clic droit et je vais le renommer pour bien m'y retrouver en HDRI. Voilà qui est fait. Je vais tout de suite le copier dans le presse papier. Donc je fais clic droit, copie, parce qu'on va voir qu'on va le copier à plusieurs endroits. Je viens là. Donc, on a dit que le background du ciel, j'en veux plus, moi. Donc, on voit que j'ai une texture de ciel. Hein. Si je clique dessus, hop, là, c'est le sunlight. Hop, j'en veux pas. Donc, je viens là, je fais clear et je fais, euh, je fais clic droit, je veux dire, et clear. Nettoyer. Donc, là, ça va disparaître, il fait noir. Et je vais faire clic droit, copier comme une instance, donc, paste, paste as instance. Désolé pour l'accent. Donc, c'est veut dire que là, je viens de copier le HDRI que j'avais copié tout à l'heure. Je viens de le coller. S'il ne se passe rien ici, on fait stop. Et on relance tout de suite le rendu et là on devrait voir une légère lumière, Voilà, c'est très léger, c'est beaucoup moins lumineux que tout à l'heure, c'est quasiment noir, pourquoi Parce qu'il va falloir le booster le HDR, là. à 1 c'est pas assez, donc moi je fais quelques tests, j'ai vu que dans les 35 ça allait, si quand vous modifiez comme moi 35 il se passe rien en fait, stop et vous relancez, et vous voyez tout de suite que la scène elle est éclairée, et qu'on on voit en arrière-plan puisqu'on l'a mis dans le background, maintenant on peut le mettre aussi dans d'autres, euh, si je gérais que l'éclairage, je vais venir ici dans GI, c'est Global Illumination et pareil je vais le copier Paste as Instance je le mets à 35 et maintenant on peut faire des tests si je désactive le background on voit que du coup j'ai plus l'arrière-plan, background c'est arrière-plan mais il éclaire toujours ma scène parce qu'il est dans Global Illumination maintenant on va faire autre chose là je vais mettre un matériau qui reflète sur la, la sphère donc pour ça je, vais, je suis allé dans la, la bibliothèque, j'ai pris le Polish là Chrome Polish, Je je clique là-dessus, je fais clic droit, appliquer à la sélection. Automatiquement, voilà, il s'applique ici, et là, j'ai un matériau donc qui reflète. On voit ma sphère, elle est là, elle reflète. On voit le reflet du mur, le reflet du ciel, qui est noir pour l'instant. Et je vais venir là, je vais activer la réflexion, et je vais glisser mon HDRI dans ce slot-là, pareil, en instance, et on voit le reflet qui commence à apparaître ici. Alors le reflet, je peux le monter, je vais faire pareil, 35 pour qu'il soit raccord avec le reste. Et là, ce qui est drôle, c'est que le HDRI, je peux lui dire qu'il éclaire un peu plus ma scène, je peux le mettre à 50 par exemple. Hop, stop, relancer. Et je peux gérer indépendamment la luminosité, la luminosité du HDRI et son impact sur les reflets. Si je veux qu'il reflète beaucoup moins, je le mets à 5. Alors il faut actualiser comme ça. Et voilà. Donc on peut gérer un peu tout indépendamment. Je vais tout mettre à peu près pareil. Je vais remettre le background. Je vais réactiver tout ça et là, on a la scène complète, c'est-à-dire que on a le background qu'on peut régler ici. L'illumination que je peux régler là, sachant que le background, il aura quand même une importance, un impact sur l'illumination aussi. Donc à vous de trouver le, le juste le juste milieu et la réflexion qu'on peut mettre là. Alors après, il y a aussi de la réfraction. C'est pour tout ce qui est euh, comment est-ce que le HDRI va être interprété dans le verre, dans l'eau, etc. Et puis Secondary Map, ben là c'est un petit peu plus poussé, on s'en sert assez rarement. Hop, Je dézoome un peu pour qu'on voit bien la scène. Voilà le HDRI, lui, par contre, vous voyez, on ne peut pas le caler, c'est une image euh, sphérique. Hein. Je peux tourner tout autour, mais si on veut s'en servir comme d'un fond, évidemment, il va falloir trouver le, le bon cadrage. Donc ça, c'est la première méthode, de c'est un petit peu fastidieux. Je vais tout réinitialiser. Donc ici je vais mettre à 1, 1, 1, là je vais clear. Clear tout comme tout au début. Hop, ici je vais remettre. Euh, ben, je vais remettre le ciel. Voilà, je prends l'environnement Sky, je le copie. Et je viens le mettre ici comme une instance. Hop Tac tac. Voilà, ça c'est la scène de base au début à laquelle je pouvais ajouter le soleil, hein. ça c'est quand j'ouvre SketchUp j'ai ça enfin, je vous verrai, maintenant je vais vous montrer la méthode qui est plus rapide et qu'on peut quand même euh, utiliser pour euh, bah, pour avoir des réglages fins, c'est d'utiliser le Dome Light et ça c'est la méthode vraiment que je vous conseille à part si vous voulez vraiment dans la finesse et Encore que le dome light, c'est ici dans la barre de lumière verte, on a un dome light. Et comme son nom l'indique, quand on va créer ça, ça va faire une lumière en dôme tout au-dessus de la, de la scène en fait. Et ça va être symbolisé juste par un petit dôme. Donc je clique, vous le mettez un peu n'importe où, mais qui ne vous gêne pas. Et le dome light, sa particularité, c'est qu'il vient déjà avec un ciel. Donc si je me baisse comme ça, on voit que lui, il est venu avec son petit HDRI. Bon, il n'y a que la moitié, mais il y a un HDRI. On voit le reflet ici dans la scène et tout. Et je vais pouvoir lui-même lui mettre un HDRI personnalisé. Donc je viens ici dans les textures, je fais un copier, clic droit, copier de mon HDRI. Je peux venir dans Light, voir mon Dome Light. Et mon Dome Light ici, et eh ben lui, il a une texture, hein. Color Texture HDR. Et je vois qu'ici, il y a quelque chose. Ce qu'il y a ici, c'est le ciel que je vois là. Si je fais clic droit et que je l'enlève, Clear, il n'y a plus rien. Et là, je peux faire clic droit et copier mon HDRI à moi. Monter sa valeur, pareil, dans les 35, et puis peut-être actualiser. Et voilà, là ça gère tout en même temps. Le fond, le reflet, l'illumination, etc. Sachant que je vais quand même pouvoir avoir quelques options pour descendre tout ça. On voit que l'image se crame un peu. En général, on peut aussi désactiver le soleil. Alors 35, c'était un peu fort là, du coup. Oui. Je peux régler aussi un peu l'intensité de mon HDRI ici. Et puis surtout, on voit que là, si je dézoome un peu, j'ai une espèce de, de, de sol gris partout. On voit que la moitié supérieure de ma sphère. Pourquoi Parce que ici mon HDRI, donc le Dome Light plutôt, dans sa shape, ici, sa forme, il est en hémisphère. Donc là, il faut cliquer là-dessus et mettre sphère pour voir la sphère complète et le HDRI complet. Hop, voilà et puis, euh, puis c'est à peu près tout, il euh, y a quelques options intéressantes quand même ici, quand je déplie le, les options du Dome Light, où je vais pouvoir dire est-ce qu'il génère des ombres ou pas, alors pour bien voir ce que je veux dire, on va se mettre là, est-ce qu'il génère des ombres, donc si je dis qu'il ne génère pas d'ombre, bah, les ombres de la scène vont disparaître, voilà, bah, je veux qu'il en génère, est-ce qu'il affecte le diffus, c'est-à-dire la couleur évidemment, parce que si je défais, bah, il n'y aura plus de lumière sur ma scène, vu que ça veut dire que la lumière n'affecte pas le diffus, là c'est ma lumière d'environnement qui a fait. Et je peux venir dire à combien il a affecte le diffus, donc je peux baisser cette valeur là et dire que c'est à 0,8 si je trouve que c'est trop cramé. Voilà le, à quel point il a fait les réflexions, est-ce qu'il a affecte les réflexions ou pas Donc ici, Hop, je ne vois plus la réflexion, je vois le sky de base. Et si je ne veux pas du tout le voir en arrière-plan, je le mets ici invisible. C'est intéressant parce qu'on retrouve toutes les options que je vous ai montrées précédemment, mais tout ça dans le domline. Dans le Voilà, si vous avez des questions sur le Dome light et sur comment on gère tout ça, euh, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement, comme vous le faites euh, un peu tous maintenant, sur le, les messageries de, des réseaux sociaux ou autres. Et puis j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce, euh, bah, dans ce tuto sur les HDRI. C'est super de, de, de, de jouer avec ça, parce que ça a vraiment apporté une lumière naturelle à, à, vos, à vos scènes. Même si vous ne bah, voulez pas faire de photoréalisme, il y aura quand même des lumières beaucoup plus jolies et beaucoup plus agréables à regarder que... Ben, des, des, des lumières artificielles placées ça et là un petit peu à ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt Merci. dans un autre tuto. Ciao